Salut les amis et bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tourop et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma sélection du top 5 des meilleures unités du codex Orc V9, tout fraîchement sorti. Avant de commencer la vidéo, je vous emmène faire une petite visite sur notre page Tipeee. Pour ceux qui n'ignorent, nous avons un support de financement participatif qui nous permet de faire évoluer la chaîne. Depuis maintenant plusieurs mois, nous avons décidé de partager du contenu exclusif pour nos tipeurs. Donc, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire. Et euh, si vous nous soutenez à hauteur euh, de 5 euros, vous avez accès à la totalité de notre contenu privé. Et il euh, y a pas mal de choses. La, la galerie commence à s'étayer. Euh, vous retrouvez tout ce que nous proposons dans la partie euh, « News ». Euh, vous allez avoir donc, le tout dernier format qu'on propose, c'est le Top Player Podcast. Un format podcast d'une demi-heure dans lequel j'interviewe un top player sur son codex. Donc, euh, c'est des formats spécifiques à des factions. Pour l'instant, il n'y en a que deux parce que le format est tout nouveau. Mais euh, pendant tout le mois d'août, vous allez en découvrir plein de nouveaux. Vous retrouvez des vidéos exclusives. Donc là, par exemple, le tournoi Insider du Master and Commander 2 qui est une vidéo d'une heure sur les coulisses du tournoi, interview des joueurs, etc., etc. Des formats review, des formats originaux, commentaires de liste. Voilà, vraiment plein de choses. Et aussi, euh, si vous le souhaitez, vous pouvez euh, accéder aux liens qui vous permettront d'intégrer notre communauté privée qui est très, très active sur WhatsApp et sur Facebook. Vous avez les liens dans cet onglet. Donc, je vous invite à euh, vous y retrouver. Si vous euh, nous avez déjà rejoint ou alors vous y rendre si vous souhaitez nous rejoindre en tout cas euh, voilà pour ceux qui l'ignoraient et eh bien plein de choses se passent sur cette page je vous invite à la découvrir à nous rejoindre et un grand merci évidemment aux 325 tipeurs qui nous soutiennent déjà passons immédiatement à ce top 5 des unités orques. Euh, je vais à la fin de cette vidéo vous proposer un petit écart de thématique et je vous donnerai mon avis sur ce qui peut être à mon sens les défauts ou les faiblesses du codex orc. Euh, L'idée de ce top 5 est évidemment de proposer aux joueurs qui ne jouent pas orc, eh bien ce qu'ils risquent de rencontrer autour des tables de jeu et surtout de se prendre sur le coin durable pendant une partie de Warhammer 40 000, et aussi, euh, pour les plus jeunes, jeunes joueurs orques, eh bien de les orienter sur les choix d'unités ou de gameplay à eux de voir. En tout cas, c'est parti pour le top 5. Première unité que je vous propose, ce sont les Shock Boys. Choix d'attaque rapide, 11 points par figurine. Vous pouvez les jouer de 5 à 15. C'est un profil d'orque lambda. Maintenant, ce profil d'orc lissé, surtout avec l'an du 5 qu'on connaît, le noble qui lui aura un deuxième PV et une force 5. Et avec ça, les Shock Boys ont des réacteurs dorsaux dans le dos, ce qui leur permet d'avoir un mouvement de 12 et une règle spéciale à leur data sheet qui leur permet d'avoir une advance auto de 6. Alors attention, petit euh, petite effet qui se coule quand vous faites votre advance. Euh, si vous faites un 4 ⁇ vous jetez un dé, si vous faites un 4 ⁇ vous prenez une petite blessure mortelle. Donc ça c'est important de le rappeler surtout quand vous êtes le joueur non orc et que votre adversaire fait advance, c'est Shockboy. Vous vous rappellerez qu'il a un petit jet de dé à faire. Euh, en tout état de cause, les... Shock Boys ont aussi la frappe de Shock Boys qui leur permet éventuellement d'être mis en frappe en profondeur comme à peu près tous les réacteurs dorsaux du jeu à ma connaissance. Pourquoi cette unité est dans mon top et à la cinquième place Tout simplement parce que euh, eh c'est une unité qui est, comme vous l'avez compris, très rapide qui va vraiment bien profiter de la WAG, donc de la wag et des deux tours de WAG. Hein. Le premier qui va vous donner... Euh, L'advance et charge est le plus une attaque et le deuxième qui va vous donner le plus une attaque. Cette unité est base et donc profite de tous les bonus afférents à la WAG. On se retrouve donc avec une unité de Shock Boys qui va bouger de 18 et charger, ce qui est plutôt une belle surface de menace pour votre adversaire. Euh, et puis surtout, bah, forcément, on est sur un profil d'orque de deux attaques une troisième attaque avec un qui coupe, une quatrième attaque avec euh, la WAG. Donc on, on se retrouve avec un paquet qui balance euh, 20 attaques le tour, pendant deux tours, hein, pendant les deux tours de la WAG qui balance 20 attaques et c'est un pack de 5 mecs qui coûte 55 points ou 65 si vous décidez de mettre la passe énergétique. Je pense que si vous avez les points, si points c'est toujours bien de mettre la passe énergétique. C'est quand même plutôt efficace. Euh, ce qui est assez intéressant avec cette unité à mon sens, et vous allez beaucoup la voir dans cette configuration-là, ça va vraiment être dans une optique de MSU, avec des unités qui ont une aptitude à bouger très vite et à venir agresser des endroits stratégiques, venir loquer des trucs au corps à corps. Et quand ça tape, ça cause quand même euh, donc, comme je l'ai dit, il y a un coup en point qui est bas, 55 points, 65 avec la pince. Vous pouvez aller très aisément faire du quart de table, euh, faire du, donc du bon secondaire, hein, de, de, de, de, du receve, les, les données d'Octarius. Je plus le nom en français. Mais donc, vous allez pouvoir utiliser les données, donc les brouilleurs. Vous allez pouvoir prendre les quarts de table, vous allez pouvoir prendre le line breaker, euh, donc c'est euh, plutôt efficace sur tous les secondaires de positionnement et de mobilité euh, et puis surtout, bah, moi je pense que la culture euh, que je privilégierais pour cette unité c'est Goff, puisque vous allez pouvoir avoir le plus en force et donc taper à force 5 lorsque vous chargez et euh, surtout euh, le proc des attaques euh, qui fait bah, que typiquement sur un pack de 20 euh, vous allez très rapidement euh, vous retrouver à, à quasiment claquer un full touche quoi, donc euh, euh, c'est plutôt, plutôt intéressant, c'est létal, ça fait du scoring, euh, c'est pas cher Donc euh, je pense que c'est une très bonne unité En termes de stratagèmes, peu de choses pour le coup Pour cette unité qui est déjà relativement indépendante euh, Donc il y a quelques stratagèmes un petit peu génériques Mais on reviendra pas dessus parce qu'il y a vraiment rien de transcendant pour eux On notera quand même qu'ils peuvent capter, euh, bah, ils sont base hein, Donc ils vont capter euh, le plus à la touche d'un war boss, Les bonus de la WAG, on l'a dit et, euh, et on a fait le tour. Donc, euh, unité que vous devez vous attendre à rencontrer. Euh, les packs, le petit MSU de Shockboy je ne les vois pas en, en grosse unité, en pack de 15. Euh, donc, potentiellement jusqu'à 45 sur, sur une armée. Euh, je ne les vois pas trop dans cette optique-là. Je les vois vraiment plus en MSU. Euh, on en aura peut-être 5, 10 par liste, voire 15 parfois. Mais vous devez vous attendre à les, à les retrouver. C'est évident à mon sens et c'est une excellente unité sur ce codex. À la quatrième place, j'ai mis... Le Buggy Force Quick, donc ça, c'est la grosse surprise du codex. Euh, ce truc-là n'a jamais été joué jusqu'à présent. En même temps, il était sorti en V8, mais en V8, il n'avait pas du tout été utilisé. Ou du moins, je ne l'avais jamais affronté sur une table. Là, en l'occurrence, il devient très bon. Il a une valeur de 90 points. Il a un bon profil, notamment euh, du fait qu'il est une endu 6, 9 PV, une sauvegarde à 4. Et surtout, il réduit de 1 euh, les damages, comme un Drain Out ou, ou comme euh, la Death Guard, par exemple. Donc, euh, le, profil est, le profil est bon pour 90 points et surtout, euh, il n'est pas déconnant au tir. Cette unité-là est une véritable menace au tir puisqu'elle est équipée euh, bon, de, de petites armes mais sur lesquelles je ferai l'impasse, mais surtout euh, du lance-quig lourd et du lance-quig. Ce qui fait que l'unité balance euh, euh, 3d6 tirs de force 5, pa 2, 2 damage Déflagration et tire sans ligne de vue, c'est super intéressant, c'est une super arme Et on notera surtout, ce qui peut être un peu répulsif, c'est la CT5+, on notera surtout que le lance quig lourd tire grâce aux grottes Et de ce fait, va tirer à CT4+, ce qui commence à être plutôt intéressant euh, Donc euh, belle, euh, belle unité euh, on notera aussi le fait qu'elle est équipée d'une un, mine squig. Et donc, vous allez pouvoir, une fois dans la partie, claquer ça sur un véhicule à 6 pouces de vous. Et euh, sur un 3, 4, 5, lui faire des 3 blessures mortelles. Et sur un 6, lui faire des 6 blessures mortelles. Ce qui est plutôt intéressant. Pour 25 points, vous pouvez lui payer le buff proto squig. Et ce qui va vous permettre d'avoir un plus 1 au jet de blessure. Donc là, ça commence à causer. Ce qui veut dire que tout ce qui est euh, Force euh, en du euh, 4 et moins, donc endu 4 et endu 3, ce qui peut potentiellement être une bonne cible pour ce genre de figurines, et ben vous allez les blesser sur du 2, donc ça commence à être plutôt stable. Vous allez blesser du 5 sur un du euh, 3, et tout ce qui est endu euh, 6, 7, 8. Parce que voilà, le reste, quoi, en gros, hein, vous allez blesser ça sur du euh, 4+, donc c'est plutôt intéressant. Euh, attention, le proto-squig n'est hein, valable que sur une seule figurine. Hein, si vous payez, euh, parce que vous pouvez les jouer par 3, c'est buggy. Si vous payez 3 buggy, le proto-squig ne fonctionnera que sur un buggy, évidemment. On notera aussi que ça se défend pas trop mal au corps à corps, puisque vous allez pouvoir mettre 4 attaques euh, de, de, force, de force 7 perd moins de 2 damage, qui touche à 4+, donc ça, c'est plutôt cool. Vous êtes Orc, donc vous allez quand même bénéficier euh, bah, de la WAG, vous aurez le plus une attaque, donc euh, voilà, vous ne bénéficierez pas, évidemment, de l'advance plus charge. Vous n'avez pas de bonus particulier sur euh, la Speed WAG, puisque euh, bah, vous n'avez pas d'armes lourdes, ni d'armes d'AKA, donc en vrai, pas de bonus pour cette unité-là, euh, sur, sur ça. Et puis, globalement, elle est assez indépendante, euh, ça reste une unité qui est mobile moi je pense que le, la culture de clan à privilégier pour cette figurine est le Blood Axe pour aller chercher bah, déjà la sauvegarde de couvert qui va vous permettre si votre adversaire vous tire dessus à plus de 18 pouces, bah, de passer en save à 3 ce qui rend votre véhicule vraiment vraiment intéressant en termes de tankness et surtout de gagner un désengagement plus tir parce que typiquement c'est des unités que vous allez pouvoir euh, balader assez allègrement et euh, bah, si l'adversaire vient, vous les closez, vous les contacter ou autre, vous allez taper, vous allez vous bah, et vous allez retirer derrière. Donc, je trouve que c'est une excellente unité. C'est une très bonne surprise à mon sens sur ce codex. Et encore une fois, je pense que vous allez être euh, nombreux joueurs orques à les jouer et euh, nombreux d'entre nous à les affronter. C'était la 3, la quatrième place de mon top. Et on passe immédiatement à la place numéro 3, les commandos. Je n'ai euh, fait que ça. Vous en parlez des commandos dans la review, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, la review, je vous invite à aller la voir. Elle dure 4 heures, certes, mais elle est, je pense, relativement complète. Euh, les commandos, excellente unité. Euh, C'est la grosse surprise, moi pour moi, euh, sur les anciennes data datasheets euh, orc. Euh, 10 points par figurine, donc on est un point seulement de plus que les, euh, que les boys. On a le même profil qu'un boys. Sauf qu'on a, pour un point de plus, alors évidemment, on perd euh, la notion de troupe et l'objectif sécur, On perd la possibilité de dépasser le, la quantité de 15, euh, de 15 figurines ou plus par unité, hein, puisque les commandos sont capés à 15, vous pouvez les jouer de 5 à 15. En revanche, vous gagnez une quantité astronomique de règles. Euh, déjà, bah, la, la pince énergétique vaut 5 points, c'est euh, plutôt agréable. Donc, ce qui veut dire que pour 55 points, vous avez 5 mecs avec une pince plutôt cool. Euh, vous allez gagner la règle qui vous permet de vous infiltrer. Donc ça, euh, clairement, c'est hyper intéressant sur le gameplay orc, euh, d'avoir des unités capables de s'infiltrer et aussi de repousser éventuellement des infiltrations ou des FEP adverses. Et euh, Parce que l'orc a, a pas, va pas affectionner particulièrement le fait de se faire acculer dans sa zone ou de faire repousser ses feps. Donc typiquement, les commodos vont bien jouer ce jeu euh, dans le gameplay orc. Et surtout, euh, lorsqu'ils lorsqu bénéficient d'un couvert léger, ils gagnent plus 2 à leur sauvegarde. Ce qui veut dire que dans un couvert, ces mecs-là sont à, à une sauvegarde à 3+. Donc, tant que vous n'avez pas en face d'unité qui ignore le couvert, vous euh, ben vous retrouvez avec de la save à 3. Donc c'est plutôt cool parce que même de la PA -1, moins 1, moins 2, vous restez sur de la save à 4 ou à 5. C'est plutôt sympa. Et encore, vous avez une règle supplémentaire qui dit que si votre unité est entièrement dans les 1 pouces d'un décor, vous avez plus 1 à la blesse. Donc là, il euh, y a un cumul de règles qui est absolument incroyable. Euh, et puis, bah, au final, euh, c'est 10 points à la figurine. Donc on, pour 150 points, vous avez un pack, euh, de, vous avez un pack de 15, euh, ce qui est très cool. Bah, évidemment, vous payez la petite pince énergétique, vous bénéficiez... Euh, de la WAG, de l'Advance Plus Charge, vous bénéficiez de la, de, du plus à la touche du, du Warboss, donc ce qui est cool. Euh, vous allez bénéficier euh, de, de, éventuellement de stratagèmes, pas des masses non plus, hein, mais par exemple celui qui va vous permettre de faire des... Euh, des, des non, le, le pilin assist, vous ne pouvez pas le faire, je vous dis une bêtise. Euh, si, vous pouvez le faire, vous avez le mot clé Orc. Donc, euh, vous allez pouvoir, celui qui vous permet d'avoir plus 3 à la conso et plus 3 au piline, donc ça, c'est plutôt cool. Mais surtout, euh, vous avez la possibilité d'infiltrer euh, 15 ou 30 commandos euh, pendant le déploiement. Et si vous avez le tour 1, votre adversaire se prend. Vous avez le tour 1, vous déclenchez une wag, vous allez bouger de 6, vous allez advance, vous allez charger. Et votre adversaire se prend, dès les premiers tours, euh, et ben une vague de boys, une vague de commandos euh, absolument énervée. Donc, euh, c'est vraiment très très fort. Je trouve que l'unité est très très bonne. Euh, et euh, vous allez en voir, c'est sûr. Alors, pour moi, il y a deux optiques. On peut les jouer en golf. Euh, peut-être en, en plus en MSU, en golf pour le coup, un petit peu comme les Shock Boys, euh, un ou deux packs de 5, voire 3 euh, en MSU qui prennent des cartes de table, qui viennent agresser, qui viennent loquer des choses, etc. Et vous avez à mon sens peut-être une autre optique de les, de les jouer, c'est en snake bite en, en pack de 15, 1, 2, voire même 3 packs de 15, 45 commandos, ça coûte 450 points les 45 mecs. Et euh, bah là, clairement, vous, avez, évidemment, vous les infiltrez dans des décors au milieu de la map. Et dès que vous en avez l'occasion, vous sautez à la gorge de votre adversaire. Je trouve, euh, je trouve ça plutôt cool. Et euh, je suis très content que cette unité euh, ait récupéré autant de mécaniques intéressantes. Donc, euh, elle est dans euh, mon top 5 et à la troisième place de mes meilleures unités du Codex Orc. Deuxième place, évidemment, les boys sur Squiglier. Bah, évi à mon sens, ce qui rend cette unité-là vraiment, vraiment au-dessus du lot, c'est son coût en points. <rire> 25 points par figurine, c'est peu cher payé pour le profil et, euh, et la létalité de cette unité. Euh, je pense très honnêtement que son coût en points sera réévalué au prochain chapter approved. Là, il a, à mon sens, il y a une volonté de Games Workshop de vendre de leurs figurines. Et, euh, et donc, je. À mon avis, les 25 points par figurine ne resteront pas toute la version, toute la version 9. Il va y avoir une évolution là-dessus. Globalement, je pense aussi que euh, la majeure partie des listes euh, compétitives avec les orques auront euh, deux packs de 5, voire trois packs de 5, boys sur squiglier. Vous allez retrouver systématiquement pour le coup en points et la menace que ça apporte. C'est vraiment, vraiment peu cher payé. Un pack de 5... Moi, je privilégierais les packs de 5, donc à 125 points, vous vous retrouvez avec 5 squigs. Donc bah forcément, vous le faites 3 fois et vous êtes refait. Et votre adversaire ne va pas apprécier la sanction puisque euh, vous bougez de 10, vous êtes base. Vous profitez donc de la WAG, Advance plus Charge. Euh, vous avez 3 attaques sur votre profil, mais quand vous tapez avec, euh, euh, quand vous tapez avec votre gazier, eh bien, vous allez pouvoir faire une attaque supplémentaire avec votre arme de grotte sur celle. Donc, euh, ce qui est plutôt cool. Et vous allez pouvoir faire deux attaques supplémentaires avec votre, machard, avec votre mâchoire de squiglier. Donc, en gros, vous faites trois attaques supplémentaires. On notera surtout l'attaque la, de mâchoire de squiglier qui fait force 6, pa moins 1, 2 damage. Donc, euh, ça fait quand même 6 attaques. Quand vous êtes en wag, bah, forcément, vous avez une attaque supplémentaire. Euh, donc, ça, c'est plutôt cool. Moi, je l'ai, à mon sens, euh, en goff. Ils sont, vra... Ils sont vraiment brutaux parce qu'en goff, vous allez passer sur de la force 6. Euh, vous allez avoir les touches qui explosent, donc vous allez maximiser le nombre de taquets. Vous avez évidemment le très bon stratagème qui vous permet de générer des touches supplémentaires sur du 5 et du 6. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, vous allez pouvoir profiter du plus 1 à la touche pour le boss dresseur. Vous avez en plus de ça les règles Alpager, donc vous avez nativement une 1 vue à 6 et vous touchez... Vous avez un plus 1 à la touche quand vous tapez sur du véhicule ou du monstre, donc ça c'est plutôt cool. Et surtout, bah, les, les attaques, les, les attaques que, que, que, donnent, que, que font les boys sur Squeegliers, c'est quand même donc, bah, 3 attaques à force, euh, à force plus 1, donc à, à force 6, PA-2, 2 damage. Donc en gov, vous passez en force 7, PA-2, 2 damage. Euh, c'est très cool quand on voit l'aptitude bah, à Advance ses charges, à passer la, la CC éventuellement à 2+, euh, soit quand vous tapez sur un véhicule, un monstre ou alors que vous avez le boss dresseur dans les parages, euh, vous avez quelques bons stratagèmes. Euh, évidemment, vous avez, la, de, vous avez la physiologie transhumaine. Hein, vous avez un stratagème qui est un équivalent physiologie transhumaine qui vous coûte 2 PC, donc qui est, qui, est plutôt, euh, qui est plutôt sympa sur un pack, qui, qui le rend bien, bien tank. Donc à mon sens, GoF, euh, pour encore une fois maximiser la létalité de cette unité-là, euh, j'ai beaucoup tendance à m'orienter vers GoF pour le coup, parce qu'on voit qu'on a une, une possibilité de multiplier le nombre d'unités à faible coût et en fait, on va on a envie que ces unités-là, euh, quand elles tapent, elles fassent très mal. Et là, pour le coup, celle-ci fait très, très, très bien euh, le café. Bah, 125 points, le pack de 5, euh, ça vous fait 15 attaques de force 7 par 2, 2 damage, euh, plus les, euh, bah, les 10 attaques de mâchoire à force 6 par bah, 1, 2 damage, plus les 5 attaques, de grotte à force 3p à moins 1 damage ça pour 125 points euh, c'est euh, assez ouf euh, et si vous, avez, si, vous, si vous déclenchez la wag vous allez avoir une attaque supplémentaire donc ça, ça, commence à, ça commence à sérieusement tartiner il y a quelques petites mécaniques mais ça me paraît tellement euh, overkill celle qui peut rajouter un damage euh, sur les armes de sur les, sur les attaques de squillier ou faire des mortels supplémentaires, etc. Mais je pense que l'unité telle qu'elle elle n'a pas besoin de grand-chose pour, pour vraiment briller sur le champ de bataille. Donc, elle est évidemment dans mon top 5 des unités et je pense que vous allez en manger pendant, pendant les 6 pendant les prochains mois. Et au top de ce codex, à mon sens... C'est le boss dresseur sur Squig, Ozor. Euh, donc là, c'est bah, le, le nouveau patron euh, de la gamme Beasts Naga. Euh, donc là, évidemment, ce n'est pas le patron nommé. Hein. Vous avez Mozrog, qui est le patron nommé, qui est une femme brutasse. Mais lui est aussi une afram brutasse pour 145 points. On se retrouve bah, avec un profil... Euh, on se retrouve avec un profil qui a euh, mouvement à 10, qui touche à 2, carrément euh, bon, la CT on s'en tamponne un peu, mais la force 6 en du 7, 9 PV, 5 attaques commandement 8, save à 4, vous réduisez les damages de 1, vous avez une invue à 5, vous diffusez une aura qui donne euh, plus 1 à la touche aux Alpagers à 6 pouces autour de lui. Et surtout, bah, vous, avez, vous faites 5, euh, 5 attaques euh, de qui coupe de dresseur. Et vous avez droit, on ne sait pas pourquoi vous avez droit à une sixième quand vous tapez avec le qui coupe. Donc en fait, vous avez 6 attaques de qui coupe de dresseur qui vont taper à force 6 bah, à moins de 2 damage. Si vous êtes en WAG, vous passez à 7 attaques. Euh, 7 attaques, c'est quand, euh, quand même très très bon hein, sur, sur ce genre de profil. Et en plus de ça, vous avez votre dinosaure qui fait 3 attaques en plus. 3 attaques supplémentaires à force 7, pa 3, 3 damage. Euh, donc là, on est sur un profil qui balance euh, bah, en charge et euh, autour de la wag, qui balance euh, 10 attaques, euh, multi-damage, grosse PA, grosse CC. Euh, bon, encore une fois, je vais privilégier en goff. Hein, tant qu'à faire. Autant, autant euh, taper à, à force 7 et, euh, et, à, et à, à générer des touches supplémentaires sur du 6, pourquoi s'en priver Et surtout, ce qu'on notera, évidemment, bon, il capte tous les buffs, mais surtout, ce qu'on notera, euh, c'est que bah, c'est un personnage et donc, il va pouvoir être éligible à un trait de seigneur de guerre et une relique et on va pouvoir lui mettre des trucs complètement ouf et en faire un personnage euh, bah, encore plus burné. Euh, vous, allez, vous avez évidemment le trait de seigneur de guerre, brutal mais rusé, qui va vous permettre, eh bien, pour chaque échec au jet de touche, au jet de blesse, euh, à la sauvegarde de l'adversaire, etc. Tout ce qui n'a pas généré une blessure sur votre adversaire, vous allez pouvoir le relancer. Donc ça vous donne une fiabilité de dingue. Vous allez pouvoir cumuler ça avec, euh, avec une relique. Euh, vous allez pouvoir cumuler ça avec des reliques qui vous permettent d'avoir des buffs euh, bah pareil en nombre d'attaques, en sauvegarde. Euh, donc il y, y a vraiment en fait des combos à faire sur euh, des combos à faire de, de, de bûcherons hein, sur, euh, sur cette figurine-là. Vraiment, vraiment. Alors, le, pour moi, le, le, le plus bon boss dresseur que je vois, c'est celui qui combotte à la fois euh, la relique qui lui donne plus une attaque et file no pain à 5. Et, euh, et en plus, celle qui vous dit bah, brutal mérusée, hein, celle que je vous présentais précédemment, qui vous permet de, de, de fiabiliser à mort. Donc, les deux cumulés sont... Le mec qui touche un truc, il le défonce, ça c'est une certitude. Et après, bah, si vous... et je pense qu'on va en voir plusieurs. C'est pour ça que sur le format hors compétitif, on risque de retrouver deux patrouilles, trois patrouilles assez régulièrement pour pouvoir multiplier ce slot de boss dresseur. Et on va se retrouver avec euh, bah, celui dont je vous parlais là, avec le, le trait, la relique. On va pouvoir après en faire un qui, en plus d'avoir un, un moins 1 au damage, il y en a un qui peut mettre le moins 1 à la blesse avec un trait de seigneur de guerre. Euh, donc, il y, y, y a pas mal de choses à faire avec les petites combos trait de seigneur relique. Je rappelle aussi qu'on a un excellent sort dans la discipline psychique orc qui vous permet d'avoir plus 2 attaques et plus 2 en force. Si vous castez le sort sur un 9 ou plus, vous avez plus 3 attaques et plus 3 en force. Donc imaginez, on a un personnage qui a, qui, qui a, qui a 10 attaques, on va dire, avec une wag. Euh, si vous lui mettez le. Donc c'est 10 attaques fiabilisées de ouf parce que vous avez des rerolls à la touche, des rerolls à la blesse et vous rerollez même les saves que votre adversaire a réussi donc 10 attaques qui vont presque toutes jusqu'à terme du processus de blessure, euh, et vous allez pouvoir rajouter plus une attaque, donc passer à 11 attaques avec le, le, la relique qui va bien, euh, donc on est à 11 attaques, et si vous passez le sort, plus 2 attaques, plus 2 en force, on se retrouve à 13 attaques à force 9, euh, ce truc là dévore absolument tout, il n'y a rien qui survit à ce truc-là. Euh, et c'est absolument... dingue. Le personnage est absolument fou. Je rappelle que pour 2 PC, si vous faites tuer votre personnage au corps à corps et que vous n'avez pas eu le temps de taper, vous pouvez claquer 2 PC et taper en mourant. Donc, en gros, pour 145 points et 2 PC... Vous ne mourrez pas seul, vous avez aussi un excellent secondaire si ce personnage-là est votre essayeur de guerre qui vous permet de cumuler des points, si ce truc-là pète des véhicules, euh, tue des trucs, euh, enfin voilà. Le, le, le, le boss dresseur sur Squeak, vous allez en manger euh, à, à toutes les sauces, euh, évidemment euh, c'est un personnage de moins de 10 PV, donc on va, tant qu'on ne pourra pas le sniper, bah on, va, on va le voir progresser comme un bûcheron derrière les lignes orques protégé bah, par des packs de par des packs de squigs euh, on a parlé euh, protégé euh, des cordons de, de boys ou de commandos donc euh, excessivement excessivement violent ce boss dresseur excessivement violent l'unité très très très très forte voilà ce qui m'amène à la fin euh, à la fin de ce top et bah, justement je voulais parler de ce qui à mon sens était un petit peu les euh, les, les faiblesses du codex orc, euh, typiquement, on voit que c'est un codex qui tape très très très très fort. La culture golf va être euh, beaucoup jouée, je pense, sur les builds euh, compétitifs de corps à corps. Euh, je pense qu'on va voir aussi du Blue Dax avec des, euh, des listes qui vont plus tourner autour euh, des coptères, des buggy, euh, donc peut-être plus des listes de tir avec du Blue Dax pour avoir du désengagement plus charge sur les buggy, etc. Mais ce qui est assez cool, c'est qu'on peut très rapidement se retrouver à équiper une partie de son armée avec du buggy, du Blue Dax, ce genre de truc, et quand même venir glisser un petit pack avec un boss et, et, des, et, des, euh, et des boys sur Squigliers, donc on, on a de quoi faire parce que les coûts en points sont relativement bas. On note en revanche que le codex a une véritable difficulté, on a très très peu de sources qui nous protègent euh, du fight last et euh, on va vraiment être handicapé face aux armées qui sont capables euh, de vous faire taper en dernier. Et là typiquement euh, ben on, on lâche la Death Guard, euh, notamment euh, sur le bloc défensif avec les Blightlord Terminator escortés par euh, euh, le, le, flou, le full Blight Spawn euh, qui va dire que vous tapez toujours en dernier. Donc euh, ça forcément ça va être. Euh, bah même si vous tapez très fort, en fait, vous n'avez pas quand même. Vous n'avez pas l'aptitude à résister à, à, à, des, à des taquets qui font très mal. On pense à des taquets de Blightlord, euh, de. de... Euh, de Death Shroud Terminator ou même de Blade Guard. Donc, je pense au Terminator euh, au, au Death Shroud Terminator chez la DG, euh, avec le Blythe Je pense aussi à, euh, au Blade Guard avec le Judicar. Euh, typiquement, ça va être très embêtant, en fait, de rentrer dans cette unité-là, d'avoir le Judicar qui nous dit « Je tape en dernier ». Et du coup, euh, ça va être, ça va peut-être être handicapant pour, pour les orques de se, retrouver, de se retrouver à taper après. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, une, une des, des difficultés que que va rencontrer une, la, une, une des faiblesses du codex Orc, ça va être le, le fait de, de se retrouver face à cet adversaire qui te font taper en dernier. Et surtout, on a euh, peu de choses qui nous prémunissent euh, de l'Overwatch, donc ça, ça va être aussi un réel danger. Face à des armées qui ont des possibilités d'Overwatch à 5, qui ont des possibilités euh, de, de faire très mal sur des, sur des tirs de contrecharge charge ça, l'Orc va pêcher là-dessus. Euh, on aura aussi des faiblesses face aux unités qui ont des aptitudes à ignorer les couverts. Je pense notamment au Commando, mais à, à d'autres unités. Euh, les armées qui seront capables de tirer sans ligne de vue et d'ignorer les couverts vont être très agaçantes. Je pense au Hive Guard, euh, je pense au Belisarius Corpus là, de la gamme Adeptus au Mechanicus, euh, au Whirlwing aussi, euh, tous ces genres de choses, on sera aussi handicapé dès qu'on va avoir des, des impacts sur, euh, alors pas tant sur les auras, mais sur les mouvements, les, les moins deux à la charge, les, les moins deux au move, les divises, les mouvements par deux, etc. Donc tout ce qui va nous empêcher un petit peu d'arriver stablement encore corps à corps, hein, l'Overwatch, les, les debuffs de move, etc. Ça, ça va être peut-être peut -être plus difficile. Et, euh, et donc, voilà. En tout cas, euh, hâte vraiment hâte de vous proposer un rapport de bataille avec euh, ce Codex Orc. J'espère que euh, cette vidéo du top 5 vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao, le seigneur de guerre.